Bienvenue sur cette vidéo de présentation de l'optimisation dans MapoTempo. Après avoir créé et affecté un zonage à votre planning, deux calculs sont effectués, le distancier et l'optimisation. Les tournées peuvent être optimisées individuellement en cliquant sur l'icône Optimisation de la tournée ou globalement en cliquant sur l'icône Optimisation en haut du panneau à droite. Des messages d'erreur peuvent apparaître si un véhicule est en dehors de ses créneaux horaires ou si le nombre de quantités à livrer total dépasse la capacité enregistrée pour le véhicule. Des données importantes sont affichées après le lancement du calcul, le nombre de kilomètres effectués au total et par véhicule, le nombre de clients visités et le temps moyen d'utilisation du véhicule. Il est calculé selon la vitesse moyenne et la durée de la visite. Un glisser déposé permet de mettre à jour de façon immédiate le kilométrage et le temps. Merci pour votre attention.